Bonjour, bienvenue à ce 97e épisode de Vite de Pasteur. Cette semaine, j'étais en formation et développement. Je m'étais inscrit en fait pas à une formation, mais à deux. D'abord, la grande déception. La classe de maître pour créer des podcasts religieux, pour les diffuser, pour s'améliorer, a été annulée en raison d'un manque d'inscription. Euh, je m'étais inscrit, je ne sais pas combien d'autres se sont inscrits, mais semble-t-il, ça n'était pas assez. Ce qui m'a déçu, c'était offert pour le pasteur euh, Jim Keat, qui se présente comme le Digital Minister, le pasteur numérique de la paroisse Riverside à New York. C'est pas mal gros. Il est aussi consultant pour un groupe qui s'appelle Convergence, qui aide les églises de toutes sortes, à développer des nouveaux muscles, je pourrais dire. Euh, cet homme, ce pasteur, Jim, euh, ça fait une dizaine d'années qu'il réfléchit sur le ministère numérique. J'ai suivi des formations avec lui avant. Bref, c'est moche que ce soit annulé. Ce qui a eu lieu, cependant, j'ai assisté à une conférence euh, en ligne, donnée par la United Church of Christ, qui est aux États-Unis. Euh, en anglais, bien sûr. Et l'Église unie du Canada et la United Church of Canada et la United Church of Christ aux États-Unis est ce qu'on appelle dans le jargon du métier « full communion » en pleine communion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a une reconnaissance mutuelle entre les deux états deux églises au niveau des sacrements et des grands principes sans que ce soit une fusion officielle. Exemple, en tant que pasteur de l'Église du Canada, je pourrais, de, je déménage aux États-Unis, je pourrais devenir un pasteur de la United Church of Christ sans avoir à suivre une formation supplémentaire ou une mise à niveau. On se reconnaît comme ça. Bref, la United Church of Christ à euh, cette longue expérience de ce qu'on appelle encore une fois dans le jargon du « church planting », du démarrage d'église à partir de, de zéro. Et donc, offrir une formation là-dessus, le démarrage, mais aussi, qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est démarré? Comment on fait grandir ça? La bonne nouvelle, c'est que c'était gratuit pour les membres de l'Église unie du Canada. Fait que, « Wouhou! » Et comme toute conférence, il ben, y a toujours du bon et du moins bon. Euh, côté moins bon, euh, j'ai pu remarquer que les présentations PowerPoint de tout ce que le présentateur ou la présentatrice dit qui est écrit sur euh, la diapo, ça, ce n'est pas mort. Et de plus, c'était sur Zoom et euh, on mettait en avant... La diapo, on était sur le côté en petite case, puis en on disait discutez entre vous. Ben c'est pas un format idéal. Il y a aussi le fait que c'est une conférence américaine, donc toutes les parties sur euh, les finances, le statut d'organisme de charité, les lois, ben c'est normal. Ça me concernait pas trop. Mais ça c'est mon problème, c'est pas le leur. Cependant, il y a eu des série de petites choses à gauche et à droite qui m'ont fait réfléchir, puis que je sais suppose que ça va me mener dans mes ma réflexions, mais quand même, l'évidence même, l'importance de déléguer des tâches. On disait ça aux, aux gens qui démarrent des, des, des églises, des ministères, puis surtout des pasteurs, et ce n'est pas juste pour économiser du temps. Euh, c'est pour mettre, permettre aussi l'implication des gens, pour que les gens s'approprient le projet un peu plus. Donc, si vous faites, et on dit, c'est pas besoin que ce soit un comité, puis c'est des cinquantaines 50, d'heures par semaine. Là. Mais si on fait cette petite tâche-là, ben ça devient important pour la personne et il y a un attachement supplémentaire. Et aussi dans l'optique que c'est pas tout le monde qui peut donner de l'argent. Mais, certaines personnes peuvent vous donner une heure de leur temps, par semaine, par mois. Bien, ça aussi, c'est important. C'est un don, pas avec un chèque, mais avec du temps. La façon d'évaluer le succès d'un projet. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'embête parce qu'on demande euh, beaucoup de chiffres. On demande des choses mesurables. Ce qu'il faut se rendre compte, et le danger, c'est qu'on tombe souvent dans le piège, c'est que « plus » ne veut pas dire « meilleur ». De donner huit pages de colonnes de chiffres, ça ne veut pas dire que c'est plus simple. On peut facilement s'y noyer dans, dans toutes ces statistiques-là. Donc, essayer d'identifier quelques-uns et de bien les suivre, et d'établir des objectifs et de bien suivre ces objectifs. Les autres chiffres, ça peut être intéressant, mais peut-être se concentrer sur des chiffres spécifiques pour certains moments de l'année. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant, à voir ce qu'on appelait dans la conférence des ambassadeurs en ligne. Hum, dans les paroisses traditionnelles, ben, on a développé, je pense... Euh, une personne à l'accueil, puis qui, qui donne un bulletin, qui dit bonjour, comment ça va, euh, qui remarque peut-être qu'il y a quelqu'un de nouveau, bienvenue. Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour une paroisse en ligne ou une paroisse hybride? Peut-être que certains d'entre vous ont des paroisses hybrides. Est-ce qu'on accueille les gens qui arrivent en ligne? Est-ce qu'on fait plus que ça? Euh, Est-ce qu'on interagit avec ces personnes-là durant le service? Est-ce qu'on pose une question à la fin de la, du sermon, de la prédication? Est-ce qu'il y a quelqu'un, ça peut pas être le pasteur, ça ne peut pas être la personne qui dirige le service religieux, mais est-ce qu'il y a un ambassadeur ou une ambassadrice qui écrit Hey, qu'est-ce que vous avez pensé de la réflexion euh, ou du sermon? Est-ce qu'il y a du suivi plus tard dans la semaine? Dis, Bonjour. Euh, « Jacques, comment ça va cette semaine? Euh, As-tu des questions? J'espère que tu as une bonne semaine. » Ça peut être très simple, mais ça montre que, un, on vous a remarqué, et deux, on est intéressé à vous. Pas nécessairement intéressé à votre compte de banque, pas nécessairement intéressé à vous mettre sur un comité, mais on est intéressé à savoir ce que vous pensez, puis on va essayer d'établir des relations. Une dernière chose que j'ai appris, il semble qu'il y a quelques paroisses de la United Church of Christ exclusivement en ligne, comme Saint-Claire, et on voudrait, à la United Church of Christ, établir comme une espèce de réseau. Alors, vous pouvez imaginer que j'ai levé ma main et j'ai dit... Si ça se forme, je peux-tu être inclus? Si, y si, a si un groupe Facebook, si, y si, a si une liste là, là, de sur email? Donc, je ne sais pas si ça va aboutir, mais j'ai peut-être découvert d'autres personnes qui font des choses similaires. Comme pas un culte hybride dans l'édifice puis on met en ligne, mais seulement en ligne. En tout cas, plein de choses à penser. Plein de choses à discuter avec vous. Je sais que je vous pose souvent des questions, je fais souvent des consultations avec des gens, je veux avoir votre opinion. Um, pour moi, c'est une invitation à réfléchir. C'est quoi le ministère numérique au 21e siècle? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Et peut-être qu'est-ce qu'on doit désapprendre pour laisser de la place à des nouveaux réflexes, laisser de la place à des nouvelles choses. Parce que les temps changent, les gens changent, et toujours régurgiter la même chose, ça nous conduit dans un cul-de-sac souvent. En plus de ma formation, bien sûr, j'ai travaillé sur le podcast, le troisième épisode de « Questions de croire », disponible sur toutes les grandes plateformes numériques, dans l'infolette, sur le site de l'Église Sainte-Claire et sur sa page YouTube, fin de la blog est disponible depuis mercredi le 19. On se demande, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'Église pour être un bon croyant, une bonne croyante? Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se posent cette question-là, parlant d'être à l'Église au 21e siècle. Ça m'a permis cette semaine aussi de terminer le montage de l'épisode 4 et de l'épisode 5, et de les programmer en ligne. Je sais que on paraît un épisode, un épisode paraît aux deux semaines, et là on a un peu d'avance, mais on veut surtout éviter les pépins techniques qui pourraient nous conduire à la dernière semaine, ou manquer une date de tombée. C'est cané, c'est enregistré, c'est mis en ligne. Même l'épisode 6 est enregistré. Peut-être que j'aurai du temps aujourd'hui pour commencer le montage de l'épisode. J'ai aussi préparé notre rencontre de une fois par mois qui a lieu le mercredi 26 octobre, 7h30, 19h30, sur Zoom. C'est le Zoom de Sainte-Claire, c'est celui qu'on utilise les dimanches. Il est aussi disponible sur la page web de Sainte-Claire. On parle de la Bible et l'homosexualité. J'espère que ça va intéresser suffisamment de gens. Pas pour faire le... comment dire... Défendre la position, on peut être gay et euh, chrétien, c'est pas ça, mais on utilise les gens qui s'opposent à cette position-là utilisent beaucoup des passages bibliques. Bon ben on va essayer de décortiquer c'est quoi ces passages bibliques, essayer de comprendre mais qu'est-ce qu'on peut en comprendre Comment qu'on peut voir ça Comment on peut mettre ça en contexte parce que souvent c'est des citations, c'est des histoires tirées hors contexte parce que il y a 2000 ans et aujourd'hui c'est pas le même monde, même les concepts D'homosexualité, c'est pas la même chose. Donc, j'espère qu'on va avoir une bonne discussion là-dessus. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, partagez la bonne nouvelle. Alors, c'était ça un peu ma semaine. Je vais arrêter ici. <rire> j'espère que vous avez profité de votre semaine. J'espère que vous profitez de l'automne. On a un beau temps ici à Ottawa. Euh, c'est pas trop froid. Mais on commence quand même à se préparer à l'hiver, puis la neige s'en vient bientôt, donc on, on essaie de ne pas vivre dans le déni. Faites attention à vous, demeurez en santé. Bye bye!